Et salut à tous, c'est Tips Valley, je suis avec Tips Ayron <rire> <rire> Non, c'est une petite blague, c'est moi Ayron, allez, salut Donc aujourd'hui, c'est le troisième épisode le mec, de... Ça plus la merde là de le le le non, le non, mais, non mais clairement, ça a plus la merde, ah, oui, mais c'est le but, c'est le but. Mais tu veux pas faire l'intro, tu me casses les couilles Donc voilà, c'est le troisième <rire> épisode aujourd'hui de MWD Opération Spéciale Et avec Valley, on part sur l'homme au fusil L'homme au fusil et donc en vétéran, on a 5 vagues de fantassins, 3 jupes et 2 camions. Ok. T'es là ou t'es mort C'est bon Il C'est bon. des tournes, des prédateurs. Je prends le prédateur, tu vas te faire enculer. Ah oui, merde, Non, non, mais non, c'est nous le prédateur. Ah oui, d'accord, tu vas me tirer dessus. Non, l'intervention. Mec, me dis pas que t'as pris l'intervention. Il y a un intervention, intervention Non, il y a il y a Ah, ok, je crois qu'il y avait un intervention. Je place les mines, ouais, je... donc cette mission est pas mal parce que c'est du sniper donc. Euh... Ok, ils sont déjà là, je vais juste rendre mes armes. Je vais prendre ça, je pense. Gros truc de bourrin. Mais par contre, descend pas Ah, oui, ok. Ouais, c'est pas, j'ai juste mis des Et je... moi, je peux pas en prendre des clé-morts, j'en ai pas Ah, putain, j'ai oui. carrément shitté le. Ah, non, non, il y avait. Le... Un... Les cléments, je les ai récupérés Oh putain <rire> Ah ils font mal hein euh, Oh la vache ils font mal Ils hein. c'était facile mais c'est chaud quoi Ils te font très très mal hein Ça ça explose ça Non ça explose pas on est à Le barrette c'est le snipe avec le moindre cul au monde tu Et sais enfin, tu bouges pas Je crois que tu abusé en... en opération Ouais ouais euh... Oh là là on prend cher Vas-y je fais le gros bourrin hein. Avec mon capteur cardiaque, je peux voir où ils sont les derniers, c'est ils sont là, ils sont là. Il en il reste qu'un... Cool, hein. Vas-y, je fais un free c'est parti. Oh, oh, oh, oh mais tu... <rire> <Si tu> <rire> je... <rire> je te jure, <rire> si tu le rentres, je hurle, ah je fais un edit là-dessus, si tu le rentres. Je te... je te fais un... Oh putain Oula Il même m'aime pas, il est pas content. Ah non le dernier on le tue en noscope, obligé. Oh, oh le prédateur il est pour moi. Oui Putain enculé, tu m'as trompé Flyer Avoue ta prédateur activé. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Oh, tu m'as dit à droite, à droite c'est pas grave. Oh, Vas-y, je le lance. Le problème c'est qu'on est on est rassemblé donc je peux pas te le lancer dessus. Très bien, il reste 7 ennemis. Aucun... Oh, tu as mis un oh, noscope Je l'ai vu. Oh, bah, oui. Putain, on prend tellement la bise. Oh, bah, oh là là. Il en reste trois. Mais Les à chaque fois qu'il tire dessus ton, ton truc il se barre en l'air. C'est atroce. Deux. Attends, le dernier noscope hein. ah, Attends, il est là, il est là ça bouge pas oh j'ai <rire> ouais il fait, il fait genre il a hard scope il a mitraillé tu sais c'est bon je te connais Attends, attention, attention, où, là unique, ça. ah d'accord donc pendant toute la partie j'aurai le prédator bah oui, le... ah c'est pas tu le ramasses à chaque vague activé Euh, là, ce serait cool de l'envoyer, Aaron. Ah, t'inquiète, t'inquiète. C'est une blague. C'est quoi cette blague J'ai tiré sur toi avec le prédateur, c'est moi qui ai explosé. Et toi, t'es vivant. C'est quoi cette blague oh. Me dis pas que j'ai fait... Que maintenant, on, est dans la... on est dans la merde, Cisco. <rire> Mais deux quoi on est dans la merde, j'ai encore un Predator. C'est l'épisode, il va me tuer, hein. je tiens à Ah, je t'ai pas tué, je t'ai pas tué. Hein. Il a, il a attention, attention, attention. Vois... Ah, il y a des clés hein. Vas-y, oh, mais vas-y. Oh non, non, il a pas pris son flashcop. Tu vois, parce que j'ai Non, celle-là, en fait, euh, elle est longue à faire de mission, donc dans tous les cas, on mettra un peu de temps. En position défensive, allez. Alors, maintenant j'ai compris la technique, je prends les clés morts, je prends le prédateur Attends, mets une là, attends, mets une là. Ouais, ouais, on va les mettre. En mets Mais à deux ça va, en solo c'est vraiment chiant parce que les mecs ils viennent grimper de tous les côtés. À deux ça va, on peut se protéger. Allez, sors de là toi. Il y a plus un quart du chemin. Oh le massacre. Oh Il a pris le doscope Ah non il est pas Encore <rire> 5. Encore 4. Encore 3. Le mec je lui tire dans le pied il fait un salto avant tu sais. Tout va très bien. Lucas. <rire> <rire> <'est> trop con. Cool. <rire> imagine je l'avais mis non en fait faut pas le tuer sinon la vague elle va recommencer mais dépêche toi dépêche toi dépêche toi oh putain je suis con il a pris le Predator, du coup as ou pas oh merde fallait pas, pas, pas, pas que pas. je meure maintenant Allez, debout. Et oh et non voilà, technique, la technique. ah putain j'ai été et con. Aussi. Let's go. oh je vais prendre un fusil à pompe ça c'est bien utile ça le je répète, là depuis la plateforme c'est bien il y a des jeeps qui arrivent, hein. si tu peux éclater les jeeps ou je sais pas Mais évite de nous tirer dessus hein ah, comme toi il y aura une... Exactement si Mais moi j'ai pas compris, bon, je t'ai tiré dessus, c'est moi qui ai. moi Parce que les dégâts figés à ton allié Non, non, non, et bah non Bah non Mais bah, non, si, t'as bah, bien vu dans les zones missions, c'était pas si, comme, ça. comme ça Dans les zones missions, c'était pas comme ça, t'as bien vu Oh putain Ouais mais ils l'ont mis et en fait. je Je fais le gros bourrin, tu crois bah y'a un camion qui a explosé à côté de moi donc c'est peut-être ça qui m'a tué. Je réveille. Le 5 Il en reste 3. Il en reste 2. 1, 1, il en reste 1. Mais arrête de tenter, tu vas me faire chaque fois voir <rire> les con. Hein. Mais je suis un fou <rire> Ah, c'est moi qui règle, je dois le rentrer. Ça s'en bat les couilles. <rire> le mec, c'est en opération, le mec, il est rentré Trixha, tu vas éditer, tu sais. <rire> je vais éditer une opération spéciale. Oh, Inutile. <rire> là, par contre, ça va chier, je crois. La troisième vague, euh... ça commence par oh, oh, la feed! J'ai entré une kill feed en opération spéciale Waouh. Oh, là, là, là. oh j'envoie oh, la Merde. Oh, je non Pourquoi, non T'as vu la grenade T'as vu la grenade C'est ah, la grenade, la grenade eh, Ok, je sauvé la vie, je l'ai relancé la grenade non, non, non, mais tu sais pourquoi tu... Tu Non, mais bien. tu me suis la vie, maintenant. J'attends D'accord, Aaron tu sais que j'ai failli te la relancer sur la gueule la grenade. On serait mort tous les deux. Ouais. Et après il dit ouais tente pas les trickshots, c'est inutile. T'as cru que je t'avais pas vu? T'as cru que je t'avais pas vu? Ah il est encore vivant lui. Ah non bah c'est pas lui le dernier ami. Oh merde! Putain mais t'es con mec. Je suis rouge. Je me prenais un caillou j'étais mort là. Ah non mais je suis rouge. Oh mec, tu m'as fait trop. Vas-y, balance le Predator. Tu vises les Jeep, hein. Tu le balances dès le début, tu niques les Jeep, comme ça ils ont pas le temps de, de s'arrêter. Oh, mec, la, la Jeep elle a écrasé un hein, mec. S'ils se butent eux-mêmes, ça euh... va quand même être facile. Hein. Oh, le monde qui a, regarde ta mini-carte. Oh, regarde le monde qui a. Vas-y, oh là là <rire> Putain, je prends la douille! Attends, là, là j'ai plus de vie! Attends, je repose des clés morts! Ouais, ça. Ça, ça sert à rien de mettre des clés morts les unes sur les autres en fait, mais. Très deux Vas-y, il en reste deux! Je crois qu'il y a 5 vagues, hein, c'est ça? Oh putain mec on a failli mourir en même temps. Le predator activé, je, répète, le predator activé. Oh, je crois. Ah non mais c'est pas le dernier merde. J'ai tué Ouais Il est où Rien ouais, ouais, Oh oh même pas de trick shot. Kill cam final et il fait rien. Vas-y vas-y, éclate les camions Est-ce que je peux tuer le chauffeur du camion finale, Ah non elle est elle est blindée la, la fenêtre du, du camion Je peux pas tuer le chauffeur Bien joué Mec là c'est vraiment kick cam final, là on le rentre le trickshot Oh le monde Oh je vois rien, je bourrine Aïe aïe aïe aïe aïe Ah y'a plus de Clément par contre qui monte à l'échelle. Putain ils sont tous en bas. Là. Attention, attention, attention, il en reste 4. Il en reste 3. Il en reste 2. Je te fais confiance, tu ne tues pas le dernier. Stop, stop, stop. 1 et last. Last, last. Je, je flash, je flash Je l'ai pas mis Tente pas, tente pas, tente pas On va faire la mission. Ah là là Heureusement qu'il est là Heureusement qu'il est là À 6 minutes 30 Putain il est long celle là aussi hein Et voilà, voilà, on l'a fait. Est-ce qu'on... Là on est à 12 minutes Non mais c'est bon, c'est correct C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a fait une autre là Non non c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon Ok c'est bon. Je suis désolé pour vous hein, F faudra attendre quelques jours. Hein. Ayez pas le son. Hein. <rire> voilà c'est la fin de ce troisième épisode. J'espère hey, vraiment que cette série vous plaît en tout cas. Mettre un, pou un pouce rouge parce que Iron c'est son mec. Mettez un pouce rouge parce qu'il a mis un vieux hardscope en kit game final. Voilà. Non, non j'ai tiré au minigun. C'est demain. Euh, au minigun si de Où est-ce que t'as vu un minigun Ah mais au oh, minigun allez, euh, mon petit eagle, si tu préfères. Ah oui, hein? Desert Eagle et minigun, c'est pas pareil. Tu sais la minigun, machin. Ouais, est... mais là, voilà, hein. Ok. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère que cette série vous plaît vraiment. En tout cas, nous, on prend du plaisir à la faire. J'aime vraiment les opérations de MW2. Et, bon et le faire. Ah, ah ouais, d'accord. Ok. Putain, je peux toujours pas le kick. Y'a a pas un truc pour le kick, sérieux Ok, je rush kick. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu comme les autres, euh, donnez-nous votre avis, euh, laissez un pouce bleu si c'est le cas, et moi je vous dis ciao tout le monde, gardez la pêche, c'était Iron et Vali, allez, salut